Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les membres plus mal. Euh, c'est toujours mieux Parfait Sim. Euh, ici, nous sommes dans le chantier de Sim c'est Belle Avenue, c'est à Yaoundé, au niveau de Kouabang. C'est une cité de 25 villas plus un immeuble R plus 3, c'est toute une cité, n'est-ce pas Vous avez certainement vu la maquette circuler dans les réseaux sociaux. C'est une cité qui va regrouper 25 villas privées. Et puis un immeuble R3 avec euh, au niveau du rez-de-chaussée la mezzanine et les bureaux, un supermarché, euh, une pharmacie. Parce que là à côté, vous voyez, c'est un hôpital qui est juste là à côté, qui fait partie du groupe SimCity Bel Avenir. Ici, c'est à Yaoundé. Donc, nous sommes toujours en train de travailler. En attendant le grand SimCity à Kribi, nous sommes en train de finaliser ces jours-ci avec les études d'impact environnemental. Et je crois que d'ici novembre-décembre 2021, les travaux vont commencer là-bas. Mais en tout temps, pendant ce temps, on ne croise pas les bras, on travaille, oh, on cherche le bien-être de tous les membres. Il n'y a plus mal. Hein. C'est vrai que ce n'est pas seulement réservé pour tous les membres. Il n'y a plus mal. Sim City Avenir, c'est une cité de 25 villas. 25 villas qui sont à vendre uniquement en SimCoin. Si vous n'avez pas les SimCoin, vous ne pouvez pas accueillir euh, une villa ici. Donc, pour ceux qui veulent réserver leur villa, dès aujourd'hui. Ce sont les villas de trois chambres Trois chambres, salon, cuisine, deux douches. Très bien. Trois chambres, salon, cuisine, deux douches. Regardez simplement la maquette qui est suivie dans les réseaux sociaux. Là, le chantier vient de commencer. Nous en avons maximum pour un an pour livrer tout ce chantier. C'est ça Voilà. Un an pour livrer ce chantier. Ceux qui veulent acheter leur villa, vous pouvez commencer à réserver aujourd'hui à partir de la plateforme Sim City, euh, www SimCity. www.simcity.net Suivez-nous sur www.simcity.net ou alors appelez simplement le 655-88-84-68. Exact. Pour réserver votre villa ici. Ou alors pour réserver votre appartement qui sera dans les meubles à côté là. C'est une cité complète. Il y aura des forages il y aura euh, les routes. Les, des routes à l'intérieur avec des espaces verts, avec. Euh, espaces loisirs. Espace loisirs stade de basket. Il y aura une pharmacie dedans, il y aura un supermarché Bref, vous pouvez naître ici, grandir ici Sans toutefois aller ailleurs Parce que là, vous voyez, il y a un centre de santé C'est une polyclinique Et en bas, quelque part, là-bas, il y a un centre de formation nous, Bref, nous avons pensé à tout Pour, n'est-ce pas, votre séjour Dans SimCity Un séjour inoubliable Mais comme j'ai dit, c'est à vendre, c'est pas à louer Le prix vous sera communiqué dans notre site SimCity.net Et, n'est-ce pas, Faites vos réservations dès aujourd'hui à partir de Sinecon. Voilà le terrain qui va de l'autre côté. Là, nous sommes en train de faire des implantations euh, pour avoir des villas témoins qui vous seront, n'est-ce pas? Présentés d'ici deux mois. Là-bas, le terrain va jusque là-bas. Et ça tourne comme ceci. Ça tourne comme vous voyez, tel que vous voyez sur la vidéo. Bref, sachez que nous ne croisons pas les bras. Nous sommes en train de travailler, nos beaux La crypto-monnaie, c'est quelque chose de formidable. Je vous assure, avec la crypto-monnaie, on peut développer tout un continent. Je suis en train de le faire. Vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. En tout cas, continuez à nous suivre pour nous comprendre. Je vous remercie. C'était Emile parfait Bye-bye.